Donc, le pas de matelote qui, qui, qui, des fois, peut poser certains problèmes, mais je ne me moque pas. Donc, le pas de matelote, d'abord, c'est deux appuis sur chaque, sur chaque pied. Je vais faire un appui sur saut, appui sur saut, appui sur saut, appui sur saut, appui sur saut. Appui sur saut, appui sur saut. Quand j'ai ça, je commence à mettre les pieds derrière. Appuie sur saut, appuie sur saut, appuie sur saut, appuie sur saut, appuie sur saut, je recule. Pour ne pas reculer, parce que le pas de matelote se fait sur place, il faut que votre sursaut, vous le fassiez en poussant un peu, un peu votre pied vers devant. Là, je pousse, je pousse, je pousse, le sursaut, je le pousse je, pousse, je pousse, je pousse, je pousse, je pousse, et après vous allez de plus en plus vite et les gens vont dire, oh là là, Per moi per danse, per dança, dança, dança.